Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment faire des, nos premiers essais en, en JavaScript. Alors pour ça, on va utiliser euh, un outil qui est euh, compris dans, dans Chrome, qui, est, euh, les, qui sont les outils de développement. Donc on va, pour les ouvrir, on peut appuyer sur la touche F12. Donc je clique sur Chrome, j'appuie sur F12, et voilà, donc il y a plusieurs euh, onglets hein, éléments, euh, console, network, etc. Donc nous, on va s'intéresser à l'onglet qui s'appelle console. Alors on peut agrandir, voilà. Alors ici on se retrouve face à un interpréteur euh, JavaScript. Hein. C'est-à-dire que je peux euh, alors je peux taper des expressions euh, JavaScript, hein. par exemple so 78 plus 2, voilà ça me donne, alors je vais essayer de grossir, voilà, 78 plus 2 ça me donne euh, 80, donc je peux faire des calculs. Hein. Alors euh, voilà, bon, 4 plus 5, voilà, ça me donne 9, euh, 9 comme résultat. Alors après je suis dans un environnement dans lequel je peux définir des variables. Hein. Par exemple, n égale euh, 35. voilà Après, je peux faire des calculs avec euh, cette variable. 2 hein. fois n, ça fait combien bah, Ça fait 70. Euh, après, qu'est-ce que je peux faire d'autre bah, Je peux aussi faire, euh, par exemple, euh, n euh, moins, moins Je vais changer la valeur de n. Donc, euh, alors là, il me dit que c'est 35, hein, mais c'est cette expression qui vaut 35. Le moins moins, il se fait après. Donc, si je réaffiche n, il va me mettre que c'est 34. À tout moment, je peux nettoyer pour m'y retrouver. Donc là, c'est pour clair console. Donc mon n est toujours défini. Hein. C'est pas parce que euh... donc tant que je ne quitte pas la console, j'ai mes variables euh, qui sont définies. Alors après, on peut faire des, des petits essais. Hein. Par exemple, euh, on peut faire euh, alerte, voilà, avec un petit message. Alerte bonjour. Je fais entrer. Voilà, donc là, ça me dit bonjour. Donc la source, c'est mon on en, ma, ma console. Donc, euh, bonjour. Après, il faut que j'appuie sur euh, OK. Euh, c'est une fenêtre modale. Hein. Donc, je fais OK pour, euh, pour quitter. Après, on peut, euh, par exemple, si je veux saisir des informations, on va par exemple dire prompt, on va demander le prénom. Voilà. Si je fais prénom, bah, là, pour le coup, j'ai une case de saisie. Hein. Alors, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre Sofiane. Voilà, prénom Sofiane, je fais OK. Et euh, donc, c'est la valeur, la valeur de, de mon prompt. Donc, si je veux réutiliser cette valeur-là dans, dans une autre fonction, par exemple, il va falloir que je stocke ça dans, dans une variable. Alors, par exemple, je vais mettre le pre, c'est égal à prompt, voilà, le prénom. Donc là, l'idée, c'est je vais demander le prénom. Voilà, hop, le prénom, bah, je vais dire, je ne vais pas changer de prénom depuis tout à l'heure, donc Sofiane. Ça me donne Sofiane, mais en plus, maintenant, mon pre. Ma, ma variable pre contient euh, la valeur euh, Sofiane. C'est-à-dire que je peux, par exemple, faire euh, une petite alerte dans laquelle je vais dire, ou je mets un petit espace, je concatène, donc en JavaScript, quand on veut concaténer les chaînes de caractères, c'est un plus, et donc ça va me mettre, coucou Sofiane. Alors après, on peut faire... Donc là, on est vraiment... bon faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, on peut définir aussi une, une fonction. Je vais finir avec ça. Un petit exemple. Fonction plus 1. Donc c'est une fonction qui est, qui est toute simple. Pour... Le but, c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Donc qui prendra un argument qui est nb. J'ouvre mon accolade. Après, qu'est-ce qu'on va faire bon, On va faire un return de nb plus 1. Un virgule et je ferme mon accolade. Donc là... Euh, ma fonction elle est définie, c'est-à-dire que maintenant je peux l'utiliser, par exemple je vais calculer plus 1, 2, 10, ça me donne quoi ça me donne 11, donc je fais là pour le coup j'exécute ma fonction et voilà. Donc on a fait le tour, hein. on a vu comment ouvrir la console, donc c'est avec F12, donc on ouvre le navigateur web, après donc Chrome, on appuie sur F12, on pense aller dans l'onglet console, et euh, là on est avec un interpréteur javascript. Donc on peut faire des essais, c'est intéressant, parce qu'on peut voir les expressions qui marchent, qui ne fonctionnent, qui, qui fonctionnent ou pas. Et euh, donc on a, on a accès à cette console. Donc la console, ah oui, une dernière petite chose avant de finir, on peut la, on peut la placer euh, soit sur la droite, euh, soit sur la gauche, nous, elle était en bas, et on peut aussi euh, la mettre carrément dans une autre euh, fenêtre. Donc, euh, après, quand on code avec euh, du JavaScript ou du HTML derrière, c'est intéressant d'avoir euh, la, la console qui est à côté, qui casse pas la, la mise en forme. Donc, bah, sur ce, je vous remercie pour votre attention, et, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.